Voilà donc euh, aujourd'hui on se retrouve sur Mars 64 Aujourd'hui on se retrouve sur Mars 64 Saphir une, une nouvelle ramac euh, où on fera une étoile chacun Pour continuer le jeu, il faut 30 étoiles bon. Punish Piranha 5 Je le connais pas étonnant ah. Quoi vois, un jeu qu'on ne connaît pas. Je pense que c'est ça les Pierna. Oh. Attaque, les... Attends, attends. Si c'est, en fait, c'est le nom de l'étoile. Euh... Attaque les planterna. Oh, oh. Euh... ah oui notre vie, elle est en bas à, à gauche. à peine d'abord il y Ok j'ai atterri sur sa gueule j'ai l'ai tué après personne de... enfin, ouais. Ah ouais c'était pas obligatoire en hein, même temps Y'a ouais, des bugs de texture On a 20 vies Ouais C'est facile pour pouvoir faire une étoile Attends, Donc c'est quoi là C'est chien champ trésor. Ah, le trésor du chien champ. Tu sais quoi, ouais, Non. Non, c'est euh, le chien. Non. Tout oh. rond. Oh, un Je je sais pas. Oh, je sais pas franchement c'est un nouveau jeu de test là en ce moment j'ai même pas testé avant non j'ai attendu ce moment là donc toi, les toits de ce sera là rien on voir avec un de champ. de hein. Bon, je vais pas Non, chercher le ouais. non, je peux faire ouais, quoi les gens et qui toi, toi. ou là c'est quoi ça? Oula, on la caméra. qu'on voit, ce qu'on voit, ce qu'on voit, ce qu'on voit, ce Il voit, Il qu'on voit, ce qu'on une ah, de faire un rebondi mur oh oh oh oh oh oh est-ce que c'est plus dur 64 en enfer plus dur là c'est dur, après le je... ah mais attends je peux faire si on a encore 20 minutes. Oui, oui. C'est bizarre qu'on a 20 vies, tu vois. Oui. On sait peut-être pas l'étoile que, que tu -chong. as de chien de Tu trouvé un autre truc, hein? Hein? Non, mais tu auras pas les doigts, c'est comme en 64, il y a des étoiles partout. Oui. Non, mais t'inquiète pas. <coughs> moi j'arrive à un pic coup de <rire> Mais non mais je veux pas, je rigole. Moi j'ai rien fait un truc. Là faut appuyer au mouvement. Faut appuyer dès que tu touches vas-y. Ouais. Je te Juste de mettre sur le peut quand même. Mais non, je vais revenir en bas. Ah non Et pourquoi tu mis là aussi si j'ai pas besoin d'autres trucs ah bah ben c'est bon Attends t'as mangé de clépier oui, Ouais tu sais qu'un... Un truc plus fort, alors. tu peux pas ah, là tu fais un salto t'es où Enfin un salto Ah tu peux faire ça Un salto ouais je ne comment on fait ça. C'est bon. ah, ah ouais, ouais, bien. C'est Ah, je ne rien. Ouais, je suis en moi. Ah, euh... Ah, non, je suis mais que dans la 64 on est tous, t'as pas vu ça. Tu n'existes pas en hein, Mario. Hein. Oh putain, je ne prépare pas cette caméra. Ah bah, tu peux simplement faire ça en fait. Je t'en mets une, Quand Quand tu meurs. Oh, la vie, pas, oh, pas écrasé. Ah, je suis sûr que tu peux faire un partoi à jump là dessus alors là tu n'es pas du tout dessus mais qu'est-ce qu'il fait mais qu qu Et ça glisse tu, tu, tu vois toi monter là dessus tu veux bien que ça rentre <rire> c'est l'inverse tu peux pas laisser avant d'en faire mais oui, celui-là j'ai entendu que tu sois mort <rire> Non c'est juste que tu t'es pas assez prêt pour faire ça T'es trop loin là. Ouais ouais t'es trop loin en fait Mais t'es trop... T Rapprocher au... au front de lui Là c'est bon Bon tu l'as pas fait assez fort <rire> T'es même pas mort C'est bon c'est bien Bon là c'est normal J'étais mis à zéro je peux reculer en même temps hein. Au cas où tu meurs. Peut-être <rire> ouais. coup de tourner la caméra Ouais, je te mets après Ah il est là, je t'aime chompre Bah t'arrives J'ai la peau, hein Un rembondimeur, Hein? bébé Hein là-dessus Tu sais l'habitude pour moi, non Il y a un tchinchomp T'as entendu mais pas là dessus Sur quoi Sur ça, là Tu là Tu ce que j'ai fait hein Non, t'as fait l'autre côté. Attends, on va voir la caméra. Non, c'est va Ah tu vois, il y a un mur de l'autre côté. Ah non Ah non. Ah non. Non. Non, non y'a rien. Mais ça, ça. Ah là Faut faire quoi là Ouais, bah tu l'as pas vu au moins Non. Non. C'est impossible. <rire> si pour faire un long saut. Attends, attends. attends. Oh, On va essayer. T es. T es. Je peux pas bon tu veux faire. Ah non, non bah, ça ça <rire> possible. Ah euh, tu m'expliques. Ah, un truc là Ah si, vous accrochez là Oh, faire un truc le saut. Je me prépare Oh, c'est ça Je sais qu'il veut faire Hein Oh, je suis arrivé Ah bah non Ah, tu vois les techniques de Mars 64 ça existe Hein, hein on va encore les doigts à la plus dure ah, C'est pas bon, euh, pas de saleur, c'est quoi ce qu'on a eu là The Crest of the Cave mmh. Mathieu, Tu vas voir le chien Non, c'est non. Non, non, pas grave C'est quoi toi là on Le chien, mais je suis pas comment il faire hein. alors, ah parce que moi j'ai pas vu J'ai pas oublié le oh. chien On entendait un chien dans le truc Pourquoi il là-bas Genre, euh, facilement accessible c'est bizarre ça. Ah, bah. ah bah voilà d'accord ouais <rire> je vais mourir non ça te... <rire> <J> arrive pas ça t'as vu je vais faire autre chose je vais faire autre chose quoi non Je vois c'est une étoile qu'on peut pas avoir pour l'instant euh, je pense que c'est une étoile qu'on peut pas avoir pour l'instant dans le jeu ouais, ouais, ouais. Je sais pas Je suis pas bugué si tu ça Bon comment je monte sur ces plateformes faut pas utiliser tu sais, l'arbre faire ça hein. sur le mur et rebondir comme ça si bah, c'est ça C'est pour ouvrir la Il y a un bouton là où je suppose que c'est pour ouvrir la cage Oh putain, c'était ça! Ah, c'est pour ça en fait! T'as vu ce que je viens de faire? Mmh. Ah putain! En fait, c'est pas le chien qui floue. non! Comme ça, c'est un truc là! On va faire quoi? Un triple son encore! Oh, les toiles! Bah ouais! Normalement, mon on pensait voir! Mmh, Ouais, peut... non non non non non bah c'est pas créé par un non de nintendo aussi. Bah hein. euh, c'est super bien. Et voilà l'étoile. Oh, pas c'était pas C'est non non non non non non par rapport à euh, non non il' non non non trésor ah, et là c'était quoi Scalls of Scrooms. Scalls the Scrooms. Ah, scrolls. C'est quoi, quoi Champignons. Un coffre champignons. Un score. je sais pas ce que tu as fait habituellement. t'as le champignon comment t'es de temps en haut Ouais, tu peux le faire ouais, bon. <rire> Bon, là, je ne faire des... des. Tu prends jamais le coup avec à appuyer sur A pour sauter. Ah, tu peux peut-être compter sur l'arbre à partir de l'arbre, non oh, Bon, je sais pas. D'ailleurs, un arbre rouge. Non, si t'arrives déjà à pas à faire ça. Hein Et qu que Mais qu'est-ce que bon. tu fabriques Mais c'est là, c'est rond. Là, c'est tu fais tout faisais 3. Mais en fait, nous on triche avec les safe notes. Ah, non. Mmh. Ouf. Mmh. T'es pas obligé de faire ça, tu peux pas. Si tu fais un double saut, non, tu peux. Euh, un saut, non. Sans En fait, pour faire un, un saut sur place. Ouf. Un saut. Mais faut aller là-bas faire un long saut. C'est bon, un saut c'est Z et joystick en avant et A en même temps. En fait, c'est. Enfin, c'est. Mmh. Euh, non, là. Oui, oui, non. Donc, c'est rond oui. et joystick. Et il faut faire tout en même temps. Non Oui. Non. Regarde. Possible. Bah, T'es ouais. obligé d'avancer avant. Hein ah, ouais, avance. Un... Non, un... non, mais là, ouais, parce que là, c'est encore pire. Encore pire c'est encore bien, ça ne encore faire un lancement, mais en hauteur. Ah, non, je ne pas. <rire> <rire> oh non Oh non, il s'appuie. Il faut prendre cette caisse pour monter tout en haut. Non, <rire> oh, si. <rire> oh, <j 'ai... rire> là, faut <rire> <rire> <rire> reculer avec le joystick. Faut reculer. Hmm. Non, je vais mettre la safe-tête en haut déjà. Ah là, attends. Non, non, pas comme ça. Hein. <rire> tu, en fait, tu le prends devant. Au moment que tu sautes, tu fais reculer et après. Après tu reviens au milieu je pense et tu pourras y aller là-haut Parce qu'il va rebondir une troisième fois qu'on prend un un peu Ah c'est chaud t'as oh, vu de Il va rebondir trop loin de sur le même champignon ouais. Ah ouais Ah ouais à chaque fois tu te tapes dans le truc mmh. T'es trop, trop loin là-bas en fait ah ouais, je me plus près. Mais tu peux... tu peux pas. Ah, c'est bon. Ah <rire> Je suis passé au-dessus. <rire> Carrément. Mais n'importe quoi, il s'est éclaté. Sans le champignon. Ouais, j'ai l'intérêt dessus. Enfin, à la fin... Ouais, je... c'est que des trucs de saut. pas Bah, c'est bien, Non, hein. mmh, c'est trop bien. C'est pas ça que je suis bon à hein, ce jeu enfin là je sais pas comment <rire> j'ai fait mon compte mais Ah, red, coin, oh non C'est quoi Les pièces rouge Ah ça c'est peut-être facile Euh, non. là je vais essayer de m'informer J'en ai déjà eu je vais essayer de Je sais, mais ah. on va essayer de <rire> suite Je même pas vrai en plus Ah, oh, faut pas retourner dans la, dans la grotte, euh, j'espère il y a rien, ça Il y en a une, deux, là... il y en a trois même J'en ai vu trois, a... <rire> Celle-là, une, là, et là-haut <rire> Voilà, oui, tout ça là-haut là et, et ah encore ouais. là-haut j'en ai vu trois je regarde partout mais on n'a pas sur les champignons là les... Les mmh. ah, ils sont que sur ces trucs-là moi, moi c'est bizarre il y en a trois comme ça et à mon avis ils sont que sur ces trucs-là arrête de bouger ma caméra hein. <rire> ah ouais, ils sont tous là dedans ah oui ils sont tous sur les photos euh, c'est ça c'était un truc pour moi Ah ouais <rire> Bonjour Alors, ouais, il a... Mais il y a une pièce rouge comme ça dans Mario 64 en plus Il était parti lui <rire> C'était le bachon <rire> Ah non on lance le niveau à chaque fois C'était le bachon Eh tu voudrais refaire une remarque comme ça ouais. ah. ah il est bien cas, Je crois que t'auras pas de <rire> problème de toute façon, je crois que t'auras pas de choix de faire ça. C'est vraiment euh, incroyable, c'est en Mac. Franchement, faut, euh, faut doucement les, tes, les tester quoi. Tu te dis, oh putain, ouais. Oh putain, euh, on peut refaire ouais, ah, un. Ah, du feu, du, du jaune. Ouais. <rire> la pisse. <rire> Qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu peux en monter, Il y a sûrement une pièce rouge là-bas, là, non, non T'en manques deux en plus. Oh. Le, le nest ah, le oui. là Oh là là, c'est la première fois que tu fais le saut Ah ouais, putain, y a truc. des trucs Des meufs T'as vu franchement passer à côté Ah non, y en a une là Ah ouais, y en a Oh putain il va le voir ou quoi Y en a plus qu'une Non mais, qu non, mais ce... dans ce niveau, y a des trucs pas logiques hein. T'as déjà vu des arbres au gros je t'en as déjà vu Ah elle l'a Ouais ouais Ah le est jour, il a disparu je sais pas où ouais, elle bah, apparaissait que c'était quoi oh, Au champ je crois Au ouais. côté Ah non là Dans l'eau je vois plus ouais. eu, euh, J'allais dire que c'était monté sur un champignon donc T'as pas vu Non mais oui le bah ouais, Euh, ouais. en haut Non, ouais, Faut passer les plantes, je oh. crois. C'est pas... Ah non, c'est... Ouais, non, non, pas ces plantes-là, les grosses. J'ai fait un autre moyen pour gagner. Ah, vers le pont. Non, il y a plusieurs ponts. Oh. C'est pas grave, ça. Oh, Ici. Je vais monter par un arbre en plus ça fait tomber des feuilles blanches Ouais bien sûr blanches <rit> je suis tenir en fait la tête là, non c'est peut-être là Ouais là tout à l'heure tu t'emmerdes pour rien en fait Bien yeah. enfin, Attends mais à toi que tu, que tu réussis officiellement T'as ramassé 35 pièces pièces putain on a ramassé pas mal de pièces. Voilà, secret of the sky. Oh non, je vais pas aller dans les ciels, arrêtez. C'est une blague. C'est quoi blague Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, ah il y a non, non, non, non, eh, regarde, elle est là-haut. Regarde, tu vois le plus beau. Il hein, hein. faut aller là-haut. Regarde avec les nuages. Dans les nuages, mais toi, là. est donc on peut pas y aller encore. Ah, d'accord, je peux pas faire. On va aller dans un autre niveau. Oh putain, je suis trop fort. Ah, ah oui, ah oui, j'ai des bons bénéfices. Polar Pic. Double decker bully. Ok, je sais c'est quoi, comme étoile. Ah, alors dans le nouveau monde le Sonic... Euh, hein. ah, de Sonic. Évidemment. Ah, c'est de l'eau jolies qui fait sauter Mario. Il enfin, hey, a bien à faire euh, nous faire faire des sont encore. Hein. Tu es sérieux là Comment peux-tu faire ah bien Ma technique des coupée. ouais j'aime bien les moches. pourquoi en anglais c'est le voyou en français c'est moche alors du coup on a fait la première étoile du niveau regarde ce qu'ils nous disent 30 étoiles. Il vous reste encore 24. Ouais. <rire> 30 étoiles en faisant tous ces niveaux-là. Ah. Merde, j'ai pas vu. C'est The... Euh, ...Responsible Parent. Hein? Parent Oh, sais pas les chanter. Ouais, c'est ouais, c'est... Faut retrouver leur bébé. Hein. Ah, pingouin bébé. Mm. Bon bon ça je ouais, sais pas ça. encore, faut se balader quoi en gros. Bah bon, de toute façon là on peut pas voir, on peut pas afficher des trucs, là Vas-y, essaye de trouver du coup. Ah putain tu peux pas aller dans l'eau T'es pas mort Presque. mais mario a pas ça à faire de trouver chercher les bébés, les, bébés, les bébés bah voilà la merde main. ok bah c'est que la merde t'en as fait quoi de ton bébé toi eh, ah, et mario j'ai perdu mon bébé quand tu connais mon premier toi. salut mario j'ai perdu mon bébé encore je peux aller me chercher débrouille toi En vrai ça il n'y a pas de caisse non hein. <rire> non je pense pas je suis sur te... cette pompe <rire> c'est une pierre pour te faire monter ben, une pièce. Ah c'est quoi les pièces rouges dans les caisses maintenant oh, je vais faire des feuilles de... des feuilles, de... des feuilles de... des vertes alors qu'ils sont bien sûr ils sont de feuilles. Non. Ben. Ben. ouais, ouais. Ah, c'est que des pièces dans les caisses, mmh. oui. c'est dans les poteaux mais c'est dans les caisses. Bon les mots Le ouais. sont Le Le en mais.. Non mais cherche pas à casser ça. ça. Ah c'est du c'est pas de la glace en plus. Ouais tu peux pas être. <rire> <rire> Je me demande à de quoi tu pensais non t'allais offrir c'est trop lourd <rire> C'est grave. <très rire> Hein <coughs> Voilà, il y a deux pièces. Ici. Attends, tu trouves tu, tu gourd dans le bouton. Ah ouais, et comment tu fais pour traverser le Ah ouais, c'est pour rentrer là-dedans. Casquette euh, invi invisible. Casquette invisible. Ça fait au plaisir de retourner le champ 64. Là-haut <rire> Non, j'ai gueule. Dans un arbre. Il va, eh, si tu montes dans un arbre. Il il ah, il est ah, là. Ah ouais. Il est quart de toi en fait. Mais hein. il est quoi Il se pas de captain de côté. ah Je suis pour traverser la rivière. Mmh. Mmh. Ouais. Ah, ah y a un pont oh, bah d'accord ça qui une Soit oh, oh, tu vas plus tard. Oh, mais tu là-bas. tu vas les euh... Si, oui, si. Ah oh, il y a des marches ouais, ouais, Mario. <coughs> oui, il est Hein Il est Ah ouais, il est au Bah, je sais pas combien il doit poser et peser euh, comme euh, pingouin, mais. mais... Est bon. hum? Il doit être lourd. il poser lourd. Ah Tu l'as lâché. Ah oui, il mais... Ça glisse pas la neige. Il est où Il mais attends, t'es dans le. Ok, j'allais dire, t'es dans le sol. C'est un peu con ce moi encore. Madame, comment vous faites C'est celui-là con... j'espère. Mais merci Mario Oh bah dorien. rien. ouais. Euh. Oh, hein? Si tu prends, elle hein, te chasse. Ouais bah dorme moi euh, ça te pute. Arrête de perdre ton gosse hein <rire> J'ai fait deux trucs tout seul. Non, j'ai fait ce garde. Bon pas pourquoi j'ai gueulé comme ça, je sais pas. Je t'ai fait peur en moi force Secret ils aimaient bien vous trucs. Les gens ils aiment bien un truc secret genre. Ça veut dire quoi sticking force Secret quoi. Hein? Bon. C'est très gros! C'est des mots qu'on ne connaît même pas encore. C'est un. Hein. ce que ça veut dire, c'est gros cool, Une carapace, aussi d'accord. Ah, trop On est dans la même Oh, je sais pourquoi, c'est un carapace, regarde pour aller là. Quoi. Hein? comme petit cachoua j'espère qu'elle n'est pas que. un peu de cachoua ouais c'est je sais pas non mais en fait je l'entends mal peut-être euh, moi j'entends non c'est pas du tout ça en fait ça donc comment je monte là haut là tu peux m'expliquer non ah, c'est ça quoi de monter là déjà ah, mais non c'est vide en fait bah ouais mais plus Marie j'enfonce comme un Go. gogo euh, je sais pas veux qu'est-ce que ça se fait hein Putain j'ai fait e essaye de faire des gants pangs On oh, va me crever ici oh, là, de faire des grands pands mais ça j'arrive au revoir euh, c'est un piège en fait là non hein Ah bah ouais parce qu'à moi tu meurs Skating oh, for pas... Je sais pas je sais pas, ça, je sais pas ce que ça veut dire. On callé, on callé, on bon je veux pas mais. Je veux pas regarder, on va voir. Bon il nous reste 19 vies, c'est pas grave du tout. Ah non ça me fait penser à une musique de Sonic X en fait. C'est pas du tout ça en fait. J'ai pensé à que quand les parents de Chris viennent dans viennent... Les... Bon, c'est quoi ça encore Oh non, mais... Mais c'est quoi ça encore Pour faire quoi là Pour faire des rebonds de jumeurs dans tous les sens ou quoi <rire> imagine qu'il faut faire ça. Ah, mais d'accord, tu t'enfonces dans le sable. Ah, oui. Ah, oui. Mais ouais Je comprends pourquoi on avait envie en fait. Bah bon, oui bien sûr vas-y si tu vas aller Non c'est pas du sable <rire> Enfin fait, c'est cool <rire> <C 'est... rire> Si vous voyez en bas c'est bon Ah putain Ah voilà avez... oui, faut faire tac tac tac le vent Oui c'est ça qu'il faut faire C'est chaud putain ta merde Mais putain mais pourquoi Mario tu te cases Mais n'importe quoi Ou alors c'est peut-être pas ça en fait je suis peut-être fou ah non Mario il peut pas faire de mots là-dessus, bon je sais ah, pas c'est quoi. C'est quoi son encore Ah bon, encore. Ah mais là tu le faut que Parce que j'ai appuyé ah. sur un bouton. Oui regarde, mais là, regarde, là. Oui, <rire> on va mieux faire des trucs que je bah, faut savoir ça putain. <rire> je veux savoir. J'ai fait une zone garde rapide à la mort. <rire> du coup, je peux faire ça. <rire> j'ai fait un abruti. Regarde, regarde. Hop là. Hop là. <rire> non, mais j'ai fait une safe-tête surtout. C'est peut-être ça le truc secret. <rire> Donc, je suis parti par où je pour avoir ça Ah, ouais. C'était quoi ça Hum mais c'est moi qui faire des trucs ok je suis pas ouais. mon <rire> je savais que j'allais pas là. Ah, mais là on peut faire des du d'humeur comme on veut ah ouais donc là bas c'était juste un non mais mario t'as pas pu non je ce que t'as vu ah faut faire un rond ah saut un longueur dès que t'as atterri dessus en fait en... ouais bah pas comme ça <rire> n'importe quoi bon, as hein as bah 18 et là il va me en rester encore 18 ah oui c'est ça. Fait... ah c'est ah, faire deux longs de jump à la suite 20 encore rejoins un petit peu euh, c'est quoi bon c'était pas ça et donc là c'est switch of the Smiley. C'est la montagne. C'est quoi ça, cette Ah oui non, il était là Pingouin en fait. Il est super pas bien caché en fait. Et du coup. C'est du je pense. Parce que le Pingouin était juste à côté de sa mère. <coughs> bah il est à sa côté. Là non regarde, il. C'est euh, pareil Regarde, là c'est sa mère et là il est là. Non mais c'est Regarde, il est juste là, juste à côté de sa ah, mère ouais. en fait. Ah. Oh, Et là, ça va te dire euh, merci Mario. Euh, tu prends la garde de mon enfant maintenant. C'est quoi Mario C'est le daron de tout le monde ou quoi <rire> ouais, Je sais pas. Ah hein. moi bon, je suis un loup Du coup la carapace de l'arnaque là. J'ai peut-être pas compris ce qu'il fallait faire à la carapace, je pense mais là encore, il une... nous reste encore une étoile à faire ici avec la casquette euh, ailée, euh, volante. Oh là oh. là, je lance tout. Oui, oh, j'essaie de faire les champions mais... Ah oui ça. pas le joueur. Hein. Ah là, a... euh, oui. ah, ah d'accord, ok. Oh, je... oh, on va quoi. C'est bon, là je suis prêt. Je peux lancer le chronomètre disparaît juste en plus. non oh, je me non non je jette pas dans la non non je non pas non non ça non c'est non non C'est pas la non ah, Là pièces hein. Une pièce Hop là De quoi Non, je suis les pièces. Ah Je suis pour ce qu'il faut faire, donc je fais les en pièces et les pièces rouges en même temps. Et puis les pièces rouges c'est facile. tous dans les caisses. Par contre c'est un peu dommage que ils sont tous dans les caisses. Ah non il y en a une Ah non c'est bon. Des... Mais, mais c'est dommage des des... parce qu'avant il fallait se balader dans... dans les niveaux. C'est bizarre. Ah euh... hein. oh, oui je fais. Pas... Il, il faut que tu trouves les caisses, tu trouve les pièces non. déjà toutes les pièces Non, j'ai 100 pièces. Ah dès que t'as 10 pièces, toi j'arrête dans les caisses. Non, dès que t'as 10 pièces, il y a une étoile apparaît. Mais non Moi oui mais la dernière euh, caisse là chercher une caisse une dame pas le moins Ah elle... oh, bah je dis bien que tu fais toutes ces trucs là. Et du coup j'ai deux étoiles d'un coup la magie de Marc 4 Ouais faire 10 pièces Et ensuite faire les pièces rouges Ça voilà Ok bon, Voilà on a 10 étoiles surprend bon, Génial C'est pas mal hein. Et Du quoi avec les pièce pièces on gagne deux vies. Ouais. Bon alors, du coup on s'arrête là. Et hey, est-ce que tu veux faire une suite sur ce jeu Tu veux faire une suite sur ce jeu Ou Tu veux en rester là Hein Ouais. Bah c'est ce, déjà sauvegardé. Hein T'as dit quoi Ouais, ok, super mon ouais, ami. moi, euh, moi je trouve ça, cette remarque uh, géniale en vrai. Ouais. Hein C'est un jeu Mario comme les autres, mais euh, tu vois, avec un euh, nouveau niveau et tout. Ouais, un nouveau truc et tout. Ouais, en plus c'est bien fait en plus. Bon par contre les triples, les triple sauts que tu dois faire, les triple jump, comme j'aime bien les appeler, triple jump voilà. Hop, on fait 10 dingues. Il euh, y a une porte mais on peut pas l'ouvrir. se porte C'est un papier mâché regarde oh, Yann, on peut rentrer dans <rire> le vitrail. Oh Eh hey, papa Viens bon, voir juste un truc là. J'ai testé euh, regardez comment ils ont été les nulots. Je rentré dans Ça c'est une course ça j'imagine. Et du on va faire la suite euh, T'as dit demain Ouais bah bon, demain et à très bientôt pour, pour, pour bah, la prochaine vidéo du coup rendez-vous au, au chat direct non je rigole non non non je rigole je rigole je rigole chat chat direct et du coup on le fait demain